Monsieur le ministre, monsieur le préfet, monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers collègues. Monsieur le ministre, je me suis dit, euh, j'ai pas bien dormi, cette nuit, je me suis dit, euh, qu'est-ce que tu vas dire Je me demander. oui, mais euh, qu'est-ce que tu vas dire non Et, et, et, et j'ai fait le pari de ne pas écrire mon propos. J'ai fait le pari de ne pas écrire mon propos et de vous parler un peu avec le cœur du bassin. Donc en tout cas, je, je voulais vous dire euh, mes remerciements au nom de tous mes collègues ici présents. Et vous savez, vous avez une assemblée euh, très particulière puisque c'est la seule assemblée en France qui fait de la démocratie participative, organisée. Bon, vous avez des élus, des associations, des industriels, des agriculteurs, des consommateurs, des pêcheurs qui discutent d'un sujet commun. On se rencontre tous les trois mois à peu près. On a des commissions tous les mois. Euh, sur tous les sujets et c'est à Orléans que ça se passe. Parce que nous sommes organisés autour de la Loire Bretagne. Alors moi je suis breton, vous savez. Je ne vais pas insister trop parce que ici si j'ai pas le droit de le dire. Ou je suis suspecté d'être trop breton. Mais je voulais vous dire que on est très heureux d'être dans cette organisation qui est assez originale et assez exceptionnelle. Et je voudrais vous dire, monsieur le ministre, que ce modèle français de l'eau qui est né de la loi de 64 est une référence au niveau international. Et une référence qu'il faut faire en Alors je pense qu'on s'est un peu endormi. C'est pas moi qui le dis, c'est Joël Pellicot. On s'est un peu endormi ces dernières années. C'est pas de, de, de ton fait, Joël. Hein <rires> ah non, mais non, mais non, mais attendez. Quand je dis on s'est un peu endormi, les élus se sont un peu endormis. En oubliant la responsabilité qu'on avait dans cette instance. Et je vous fais la promesse, monsieur le ministre. Mais si vous savez sauvegarder les comités de bassin et les agences de l'eau, on sera au rendez-vous, parce que le sujet est majeur. Il n'y aura pas de développement économique, pas d'aménagement du territoire, pas de bien-être de nos populations, si on n'a pas un profond aspect de la problématique de l'eau. L'eau est un enjeu majeur. Majeur. Et je veux qu'on soit à la hauteur du défi. Nicolas Hulot avait beaucoup œuvré pour la COP21, les fameux accords de Paris. Je vous rappelle l'ambition, contenir à 2 degrés l'augmentation de la température en 2100. Aujourd'hui, on n'en est, est plus là. Hein. Aujourd'hui, c'est 4 à 5 degrés en 2100. Résultat de la COP23 à Bonn. Donc l'urgence climatique, elle est majeure. Elle est incontournable. Et la question de l'eau, dans tout ça, elle est essentielle. Sans eau, pas de développement. Et les territoires qui se développeront ici, en France, dans le monde, sont les territoires qui auront de l'eau. En quantité et en qualité. Mais avant tout, de l'eau brute. Parce qu'ensuite, on peut tout faire avec. Mais avant tout, de l'eau brute. Et on voit bien l'interdépendance entre les territoires. Je suis tombé sur un reportage il y a deux jours sur le lien entre l'Éthiopie et l'Égypte. Avec ce fameux barrage que les Éthiopiens vont créer et qui risque d'avoir des conséquences extraordinaires sur les agriculteurs égyptiens. Monsieur le ministre, ici, on va vivre les mêmes sujets. J'ai pris la présidence du comité de bassin il y a quelques mois. Et moi, vous savez, je suis breton et je suis un peu euh, marqué par euh, 30 ans de reconquête de la qualité. Puisqu'on va fêter les 30 ans de Bretagne au pur. Grâce aux agences de l'eau d'ailleurs. Et la Bretagne, aujourd'hui, au moment où je vous parle, est en train de sortir des contentieux européens. Mais qu'est-ce qu'on a morflé pas la qualité. Nitrate, pesticides, algues verte, je ne vous dis pas. C'est même l'image de notre région qui en a été marquée, durablement. Et le Drian, vous le dirait mieux que moi, on n'était pas loin de la guerre civile en Bretagne sur le sujet. De la stigmatisation, de la tension sociale autour d'un bien commun, l'eau. Alors j'ai fait le tour et je fais la poutesse est ça. là-haut, je suis très haut, parce que je suis pas là encore au Cécile, hein, mais je vais y arriver. Je suis à La voie. je suis à Vichy, et j'ai vu ce fleuve extraordinaire qu'est la Loire. Parce que c'est vrai que quand on est breton, on a affaire des petits fleuves. Et là, j'ai vu une, des choses extraordinaires. il y a une chose qui m'a profondément marqué, c'est le saumon. Et c'est l'état du saumon qui est capturé à Vichy. Vous savez, ce saumon, c'est une bête assez extraordinaire, hein. capable de faire 900 km pour remonter là où, là où finalement, eh bien, il y a du saumon qui remonte dans la loi. Vous vous rendez compte Mais ben, alors, il faut voir dans quel cas ils arrivent. Hein. Mais ils arrivent encore. J'ai écouté avec attention sur Facebook la vidéo entre Nicolas Hulot et le Premier ministre sur l'irréversibilité. On n'en est pas loin on n'en est pas loin. Donc ce que je voulais vous dire, M. le ministre, à travers tout ça, c'est que sachez qu'ici, il y a des acteurs mobilisés autour de nous. Et que ce n'est pas qu'une question d'argent, je suis bien d'accord. C'est une question de cohérence des politiques publiques. C'est une question de transversalité. C'est une question de mutualisation, de solidarité. Entre Lamont, Laval, la ville, la campagne. Il y a plein de collègues ici qui ont travaillé beaucoup le sujet. Vous savez, le 11e programme, on, on, on l'a préparé. Laurent Géraud, a un, a, avec Philippe, Albert, ont on fait un travail exceptionnel. Et on connaît les contraintes financières. Exceptionnel. Pour essayer de rentrer dans les cases. Comme Mais je ne voudrais pas que les assises de l'eau soient une affaire de Puyot. Je ne veux pas que les assises de l'eau soient une affaire de Puyot. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est beaucoup plus important, ça. Et je voudrais dire que, aux associations qui ont été nos sentinelles, finalement, nos alertes, qu'on à travers euh, des messages parfois percutants, nous interpeller sur tous ces sujets. Qu'ils avaient raison. Parce que préserver l'eau, préserver la biodiversité, c'est d'abord se respecter, respecter les autres, respecter les générations futures. Et c'est ça le sujet des assises. C'est pas autre chose. Alors, Monsieur le ministre, vous savez, j'aurais pu vous parler du plafond mormon. J'aurais pu vous parler de tout ça. J'ai pas envie de vous parler de tout ça. J'ai envie de vous parler de solidarité entre l'amont et la Laval. J'ai envie de vous dire que le bassin que vous venez voir ici, c'est le plus grand de France. C'est celui qui a les redevances les plus faibles. C'est celui qui exprime le mieux la solidarité entre l'urbain et le rural. C'est le plus grand fleuve d'Europe. Je peux vous dire que tous les collègues qui sont dans la salle ici sont mobilisés. On a voté notre plan climatique. On veut aller encore plus loin. On a des tensions entre nous. On n'est pas toujours d'accord. On dégage des consensus. On dégage des consensus. Et c'est ça la force du Comité de Bassin, hein. c'est d'être capable d'exprimer ça. Alors on a, on a lancé une motion, et je terminerai par là, pour vous interpeller, pas pour vous embêter. On n'est pas là pour vous embêter. Vous le savez, Monsieur le Ministre, je vous l'ai dit depuis le début. Mais écoutez-nous, écoutez-nous. On a beaucoup de choses à vous dire beaucoup de choses à exprimer, et c'est la France qui parle. C'est la France de tous les terroirs qui parle. Qui vous dit, Monsieur le Ministre, c'est pas qu'une affaire d'argent, mais on en a besoin quand même un petit peu. Merci en tout cas d'être venu à notre rencontre.